bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo on va voir ensemble comment appliquer du vernis alors je vais utiliser les vernis freedom et je vais utiliser donc le rouge qu'il y a dans le kit de vernis alors avant de commencer ce que je vais faire c'est déjà bien le secouer comme vous le savez les vernis il faut les secouer tout simplement pour que les pigments puissent bien se mélanger donc régulièrement faites le euh, ce sera plus facile l'appliquer alors ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avec ma main gauche donc ce sera pas forcément évident pour moi mais si vous êtes vraiment novice novice euh, je pense que vous aurez même plus de facilité à travailler avec votre main droite que moi avec la gauche donc euh, voilà je vais vous montrer avec la gauche et puis euh, du coup ben vous verrez que c'est pas <rire> forcément compliqué de l'appliquer on a souvent du mal à appliquer le vernis pourquoi tout simplement parce que quand on l'applique voilà on va faire ça et puis très rapidement il va sécher et puis, dès qu'on repasse dessus, eh ben, on a des soucis, <rire> parce que euh, du coup, ben, il a séché. L'avantage avec ce vernis-là, c'est qu'il ne sèche pas. Il ne sèche que sous les LED. Donc, en fait, vous pouvez même attendre 10 minutes comme ça, et repasser dessus, et il n'y aura pas de soucis. Voilà, il n'aura pas séché. Donc, vous pouvez finalement prendre le temps qu'il vous faut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre assez de matière, pas trop non plus. Et je vais venir... Donc, pousser ma matière vers la cuticule sans, sans la toucher. Donc, Dans un premier temps, restez quand même à un demi-millimètre de la cuticule pour éviter de la toucher. Mais on pousse bien la matière. Vous pouvez voir que je pousse la matière vers la cuticule. Si vous ne faites pas comme ça, si finalement vous tirez vers le bas, vous n'aurez pas quelque chose de bien net au niveau de la cuticule. Donc, on pousse la matière. Et une fois qu'on l'a poussée, et sur les côtés, on peut bien la tirer. Une fois qu'on l'a bien poussée, on la retire. Comme vous pouvez le voir, je fais en fait des petits mouvements comme si je tremblais. Alors, je, je tremble peut-être un petit peu, mais en tout cas, ce que je fais... Euh, donc ces petits tremblements là vont me permettre en fait d'avancer tout tout doucement sans toucher. Donc si vous tremblez un petit peu c'est plutôt bien. <rire> Sinon il faudra vous entraîner à trembler. Voilà donc là je tire. Et donc je vais une fois que je l'ai bien appliqué sur l'ongle, je vais pouvoir simplement la catalyser. Alors Là, on pourrait faire tout de suite tous les doigts. Moi, je vous montre que sur un, mais vous pouvez également euh, appliquer donc, sur tous les doigts. Ce sera vraiment à vous de voir ce que vous préférez faire. Alors, si ce n'est pas tout à fait net, vous pouvez reprendre un petit peu de matière. En remettre un petit peu. Alors, il faudra vraiment faire une couche ni trop fine, ni trop épaisse. Moi, je vous conseille vraiment de faire une couche moyenne, parce que du coup, quand vous appliquez une couche moyenne, vous pouvez mettre de couches, si vous appliquez des couches trop fines, il vous faudra peut-être une troisième pou couche pour que ce soit bien opaque donc là j'ai sorti ma petite lampe je dézoome un petit peu pour que vous voyez bien je vais venir la brancher donc à une batterie externe ou vous pouvez très bien la brancher également à une prise, j'allume ma petite batterie et là je vais venir appuyer sur le bouton pour allumer ma lampe et ensuite, donc bien sûr, je vais venir faire catalyser donc mon ongle, donc tout simplement. Alors là, vous pouvez ouvrir également les petites parties là et poser la lampe. Moi, j'aime bien l'utiliser comme ça, tout simplement, comme ça, en fait, je peux faire sécher tous mes ongles en même temps. Voilà, j'aime bien ce principe-là, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser autrement. Voilà, mon ongle a catalysé pendant 30 secondes et vous voyez qu'il est déjà très brillant et il est complètement sec au toucher. Vous pouvez le voir, hop. Voilà, il ne bougera plus. Donc maintenant, on passe à la deuxième couche. On va faire exactement pareil. Alors là, ça peut aller un petit peu plus vite. On va à nouveau venir le catalyser et puis ce sera déjà fini. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ultra facile, ultra rapide. Ce qu'on va faire, on va repousser bien vers la cuticule, on va bien tirer sur les contours. et On essaye d'aller un tout petit peu plus loin, sans toucher les cuticules. Et voilà, il nous suffit de catalyser la deuxième couche. On vérifie tout de même, là je vois que ça a touché un tout petit peu la cuticule, donc simplement je repasse pour que ce soit bien net, je vérifie les contours. Là ça me plaît un petit peu moins de ce côté-là, donc je n'hésite pas à repasser avant de catalyser. Il se peut que des petites poussières se mettent dedans, donc simplement on les enlève, voilà. Des petites poussières qu'il y a dans l'air donc on va vérifier la surface si on voit que c'est pas tout à fait net alors c'est un produit qui va être un petit peu auto-égalisant mais moi j'aime bien quand même que ce soit bien net tout de suite une fois que la surface nous convient simplement on va venir reprendre notre petite lampe Et on va repasser, donc on appuie sur le bouton. Et encore une fois, on fait catalyser pendant 30 secondes. Donc je vous conseille de faire doigt par doigt si vraiment vous êtes tout toute novice. Mais si vous avez déjà fait quelques fois vos ongles, que vous avez l'habitude de tout cela, vous pouvez ensuite le faire sur toute la main d'un coup. Et puis ensuite donc de les laisser sécher de cette manière là. Si jamais vous voyez que ça a coulé un tout petit peu sur les côtés, pas de panique, on va le rectifier tout de suite après. Donc moi j'aime bien bouger un petit peu mon ongle pour être sûr qu'il sèche bien de tous les côtés. Donc, vous pouvez le voir, voilà, je le fais bien sécher. Donc là il y a 30 secondes qui est passé. Si on a envie d'être vraiment sûr, on va le mettre encore une fois 30 secondes. Donc normalement 30 secondes suffisent mais surtout, il ne faut pas on va dire, appliquer euh, la lumière 5 secondes, puis faire le deuxième. Puisqu'en fait, le, ça va sécher uniquement en surface et pas en profondeur. Et du coup, vous aurez des problèmes de tenue. Donc euh, ça, il faudra vraiment bien faire attention à ça. Donc là, je vais l'arrêter. Ça fait à peu près 45 secondes. On va vérifier. Donc hop, c'est totalement sec. C'est brillant. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc juste là, comme je vous l'ai dit, c'est pas tout à fait net. Ce qu'on peut faire, on peut re reprendre notre petite lime. Et passer tout délicatement voilà, sur le côté et un tout petit peu sur la peau alors ça fait pas mal du tout hein. là c'est vraiment une, une lime qui n'est pas abrasive on enlève la poussière et voilà notre ongle est déjà fait et là c'est parti euh, donc vous pouvez le laisser euh, plusieurs jours il va tenir euh, alors sur certaines personnes, jusqu'à plus de 10 jours, d'autres moins. Ça va dépendre de la nature de l'ongle. Si vous avez les ongles gras naturellement, forcément le vernis va tenir moins longtemps. Si vous les avez beaucoup en contact avec l'eau, ça va tenir moins longtemps. Il faut aussi donc euh, voir ce que vous faites avec la nature de l'ongle et forcément les changer en conséquence. Ça viendra pas du produit, ça viendra vraiment de la nature de vos ongles personnels. Il y a des gens qui ne tiennent pas le gel, qui ne tiennent pas le vernis semi-permanent. Et donc ces personnes-là, euh, ce sera un peu le même principe donc vraiment à vérifier donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo où je vous montre comment le retirer très facilement à l'eau chaude à très vite